Tu dis appliquer la méthode gruyère plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, plus il y a de trous, moins y a de gruyère, donc plus il y a de gruyère, moins y a de gruyère, et donc il faut que j'applique ça. Plus il y a de retard, plus il y a d'urgence, plus il y a d'urgence, moins y a d'urgence, donc plus il y a de retard, moins y a de retard. C'est pas mal, je vais y penser. Salut, c'est Sébastien de la Ferme Tilipousse. Saison 1, épisode 2, itinéraire d'un pépiniériste fruitier. Alors pour rappel, je suis à Plévin dans le centre-Bretagne, donc euh, histoire que, que selon la région d'où laquelle, euh, laquelle vous regardez, euh, eh bien, euh, euh, vous adapterez en fonction de votre cl climat, de votre région. Donc on reprend... Euh, euh, là où on en était la dernière fois c'est à dire que euh, bah, j'ai avancé sur la préparation de la pépinière et donc bah, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble voilà donc il y a une dizaine de lignes de préparer euh, donc ce que vous pouvez voir là ce sont des bâches tissées alors j'ai pris euh, du 130 grammes par mètre carré euh, en 1 mètre 05 de large que j'ai recoupé en deux. Recoupé avec un, un fer à souder euh, et une panne euh, incurvée euh, dédiée spécialement pour, euh, pour faire ça. Et donc ça, ça marche très bien. Et donc j'avais pris des rouleaux de 100 mètres. Donc avec un rouleau de 100 mètres, je peux faire 8 bandes de 25 mètres. Donc voilà. Euh, donc ça, c'est la bâche tissée. Donc là en noir c'est ce qui me paraissait le mieux histoire que ça fasse un petit peu de, de désherbage par solarisation en dessous et puis, euh, et puis je les ai posés donc là je les ai posés je vous rappelle j'avais préparé quelques lignes la semaine dernière donc là ça a avancé, il y a une dizaine de lignes de prête et donc comme je vous disais, hein, un petit espace bon je les ai fait un peu plus large que ce que je voulais j'ai un peu euh, été large sur mes sur mes cordeaux donc je je suis en train de resserrer un petit peu quand même voilà l'idée c'est d'avoir ça d'avoir un 5-6 cm c'est bien bon s'il y a plus c'est pas trop grave hein. je vais vous montrer la suite voilà donc ça c'est euh, ce que je vais continuer à faire jusque euh, la, jusque euh, toute cette surface là donc euh, à peu près 400 2 au minimum voire un peu plus je pense que je vais essayer de monter à 600 2 à peu près, 500-600 2 donc bah, l'itinéraire il est simple, hein. je tire ma bâche, euh, alignée sur mon cordeau, euh, je pose mes lestes, ici c'est des briques, des briques de 10 cm de large là. et je les mets moi tous les 3 mètres parce que avec les vents et tout ça, euh, ça s'envole vite, 3 mètres c'est pas mal 3 mètres ça les permet de bien les tenir et ça évite que quand elles s'envolent elles abîment tout euh, en mettant plus, j'ai vu la bâche, même large comme elle est là, c'est-à-dire pas très large. Euh, j'ai vu des, des briques voler, hein, euh, emportées par la bâche, euh, la bâche emportée par le vent et, et emporter les briques avec elle. Donc quand il y a des boutures à côté, ça abîme. Donc il ce... vaut mieux éviter. Ensuite, dans l'itinéraire technique, eh ben, <rire> on fait la bouture. Regardez, j'espère que vous les voyez bien, mes petites boutures là. Donc là, vous voyez, je me cale sur mes traits. Ça aide, hein. donc là c'est la, là c du sol euh, de vannerie, du sol osier. Voilà, donc euh, on désherbe euh, s'il y a besoin en passant, bien sûr. Donc le sol a été greliné, euh, pitchouné, comme, comme je vous le dis chez moi. Voilà, et puis bah, après on, on bouture tout ça. Donc la bouture c'est très simple, c'est mes branches, toujours hein, comme je vous ai montré pour les petits fruits la fois, c'est pareil. On est sur du 25-30 cm. Donc les bourgeons... Alors celui-là est pas terrible. Il est un peu abîmé. Hop. Voilà, il y en a plein de toute façon. Voilà, les bourgeons ici, toujours vers le haut. On fait toujours attention. Quand on peut... Quand on les taille bien, surtout sur les petits fruits, on taille bien au niveau des bourgeons. Et ensuite, moi je vous conseille un gant. Et donc, bah, ensuite c'est facile. Hein. Voilà, on se sert du gant. C'est pour éviter de s'abîmer le creux de la main. Vous pouvez bien évidemment... Euh, le faire avec autre chose, hein. donc hop. Donc bon, bah mon sol est préparé, donc c'est pas trop compliqué à enfoncer. Je l'enfonce, pas à l'envers, c'est mieux. Des deux tiers, Et on en prend une petite dernière. Hop. Voilà, donc j'enfonce des deux tiers. Et ensuite, on va passer à la dernière étape, pour ce moment en tout cas. Ça c'est de la cosse de sarrasin. Donc euh, je vous rappelle, euh, comme la semaine dernière je vous disais d'aller demander à votre meunier, euh, si vous l'avez réveillé entre temps, il va pouvoir, s'il fait du blé noir du sarrasin, euh, vous fournir du de la cosse, c'est-à-dire le résidu de de, bah, de la fabrication de la farine de sarrasin donc ça c'est un super paillage qu'on va mettre justement sur les boutures dans les interlignes c'est parti on recouvre l'interligne la ligne de bouture voilà et puis on peaufine s'il y a besoin un petit peu Là, l'idée, c'est de faire un paillage un peu occultant pour avoir moins de désherbage à faire après. Voilà. Et donc, ben, on reproduit ça, comme ça, sur des lignes, sur la ligne entière. Hein. Tac. Ah, Là-bas, il me manque un peu pour la prochaine fois. Donc là en termes de quantité euh, ça peut valoir le coup que vous sachiez à quoi vous attendre. Je pense que il faut à peu près euh, 150 litres pour une ligne de 25 mètres. Voilà, donc ça fait euh, ça fait euh, 4 litres par mètre ça Non c'est pas assez ça. Non je pense qu'il faut. Euh, il faut plus que ça du coup. Il faut un saut comme ça par mètre à peu près. Par mètre, mètre 50. 1 mètre 50 pour un saut de 20 litres. Voilà, vous faites le calcul. Vous me direz dans les commentaires ou, ou je vous le dirai la prochaine fois parce que je l'aurai calculé entre-temps. Déformation professionnelles, troubles psychologiques. Le pépiniériste euh, fruitier a tendance à mettre des étiquettes sur tout et n'importe quoi. Même sur les gens. Vous le reconnaîtrez généralement euh, parce qu'il a toujours un crayon euh, à papier sur lui et un stock d'étiquettes dans la poche. Voilà. Oh J'avais même pas fait gaffe. Lunettes. Ok. Bon, les gens, je vous le répète euh, peut-être euh, à chaque fois. Surtout si vous êtes pépiniériste, et même si vous ne l'êtes pas, euh, pensez à bien recenser les variétés que vous plantez, que vous multipliez, que vous avez même dans votre jardin, vos pieds mères et tout ça. Donc euh, vous allez peut-être me prendre pour un maniaque de l'étiquette et, et du plan de, de plantation, mais euh, c'est vraiment important que de ne pas faire l'impasse là-dessus, il euh, faut mettre des étiquettes partout... Et faut jamais se contenter d'une seule solution pour étiqueter euh, une plantation ou, quoi, ou un plan. Donc faut toujours avoir euh, une solution de secours, parce que l'étiquette, on la perd, l'étiquette, elle s'efface, l'étiquette, s'abîme euh, Donc euh, l'étiquette toute seule ne suffira jamais. Euh, vous faites un plan papier, vous faites un plan informatique. Euh, ne vous fiez pas à votre mémoire. « Ah, je me rappelle que cette année, j'ai mis telle bouture là, telle bouture là, telle bouture là. » Euh, J'ai une très bonne mémoire et je, je ferais des conneries si je n'avais pas de système d'étiquetage. De, euh, parce que tout simplement il suffit qu'on passe à autre chose à un moment donné et puis on oublie des choses qui sont, euh, qui sont moins importantes. Et si on se force à ne pas les oublier, ben on se fatigue les méninges. Alors là dans mon cas c'est un système tout simple, je prends un, piqué, un tuteur bambou, là un assez gros quand même pour qu'il soit solide toute l'année. Et je lui accroche une étiquette de ce type-là en haut. Voilà. Donc, euh, les étiquettes avec euh, lire métallique euh, permettent de, de, de les serrer comme il faut. Donc ça permet de les garder en hauteur. Parce que si elles tombent là, ben, elle va finir dans, dans les mauvaises herbes que j'aurais mal désherbées à un moment donné. Ou elle va finir par s'abîmer, surtout si elle est ailleurs. Donc ça c'est un moyen déjà de reconnaître rapidement en pépinière, euh, de recenser rapidement en pépinière ce qu'on a planté. Voilà, bien sûr, je vais compléter ça par un plan de, de ma plantation. Un pépiniériste, ou on peut redire un n'importe quel paysan, vous le dira. On est euh, plus ou moins toujours en retard pour tout faire. Donc euh, à un moment donné, quand on est en retard pour tout, on est en, en retard pour rien. Et donc faut arrêter de se stresser trop avec ça, il faut, faut gérer les priorités. Donc là, si je vous parle de ça, c'est parce que regardez, ça c'est les goji. Ça c'est du cassis et tout ça c'est en train de démarrer. Là je vous montre que la surface, si je vous montre euh, en dessous, vous voyez, ben, je vous ai déjà montré sur les sur des casseilles euh, hier, enfin la semaine dernière. Euh, voilà, ben, ça commence déjà à, ça a déjà bien commencé à raciner. Les cales cicatriciels, pas facile à voir là, au niveau de la branche où il y a la feuille autour, là on voit un cale cicatriciel au bas de la branche, on voit des racines qui sont commencées à se former. Et surtout on voit les feuilles qui ont commencé à se développer, les branches. quoi. Et ben c'est comme ça. Évidemment, euh, dans le meilleur des mondes, on est toujours à temps, on a tout prévu, on est super, super efficace, toujours en forme. Voilà, il fait toujours beau, le sol est toujours parfait pour être préparé. Donc forcément, on est toujours, toujours en avant sur tout ce qu'on doit faire. Donc euh, bon, en vrai, c'est pas la réalité. Donc euh, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Faites du mieux que vous pouvez, euh, évidemment, il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours des choses un peu plus en retard que d'autres, mais ne vous inquiétez pas, ça finit par passer à un moment donné. Et puis en général, ça n'empêche pas que ça pousse quand même. Bon, les vieux de la veille savent de quoi je parle. Euh, ce message, c'est surtout destiné aux jeunes ou aux moins jeunes, hein, mais en tout cas les gens qui s'installent. Euh, voilà, ça fait partie, moi ça fait partie des choses que que j'ai appris à gérer euh, on n'est jamais vraiment en retard quand on connaît à peu près son planning et qu'on qu enchaîne les choses qu'on a à faire au fur et à mesure on se cale d'année en année et au bout d'un moment ça devient, ça devient euh, bah, finalement la, la normalité d'être en retard si je puis dire voilà on essaye quand même de pas être trop en retard c'est quand même ça l'objectif euh, c'est la fin de la vidéo pour cette semaine je vais essayer de vous en faire un petit peu toutes les semaines ça me plaît bien ce format d'une dizaine de minutes euh, sur vraiment l'itinéraire euh, de production euh, donc je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour, pour la suite Kenavo